L'objet de cette conférence de presse, est de faire le point sur la situation euh, de plusieurs entreprises qui ont fait euh, et qui font la même de l'actualité. Euh, Engie, euh, avec les menaces qui pèsent sur, euh, sur le, la cohérence du groupe, mais aussi Veolia et Suez, euh, avec euh, l'actualité que vous, vous avez vécue. Donc je vais passer euh, la parole à Sébastien Lispillé, euh, secrétaire général de la Fédération Nationale Mine Énergie, qui va... Euh, vous dire des, quelques mots d'introduction. Les perspectives envisagées, connues à ce jour pour le groupe NJ, sont la séparation en deux nouvelles entités, avec d'un côté le New NJ et de l'autre New Solutions, à savoir les filiales Cofélie, Inéo, Oxima. Mais c'est aussi, et ne l'oublions pas, l'OPA de Veolia sur Suez, la mise en vente d'Endel et la possible cession. De euh, GTT, le leader mondial incontesté des solutions de transport et de stockage de GNL dans le monde, alors que l'on prévoit que le GNL dépasse euh, le gaz de pays. La partie solution représente plus de 70 000 salariés et selon la direction générale du groupe, elle sera soit cédée, soit introduite en bourse. Afin de la vendre au mieux, la réorganisation et la restructuration de certaines entités ont été engagées ce qui devrait engendrer une inévitable casse sociale avec de possibles suppressions d'emplois en France. La partie d'ENGIE restante ne représenterait alors plus que la moitié de son poids actuel, tant en résultat qu'en effectif. Pour la CGT, il est évident qu'ainsi scindé, ENGIE deviendrait une proie facile dont le futur pourrait être la fusion avec un autre énergéticien, engendrant à nouveau des suppressions d'emplois de grande ampleur. Depuis mai 2020, énième virage à 180 ⁇ degrés, cette fois recentrage du groupe vers le gaz et les ENR, la CGT, rappelez-vous, avait alors alerté sur les velléités de la direction de supprimer plus de 15 000 postes dans le monde, dans 9 000 en France, au sein des solutions, et de préparer une deuxième vague avec deux faits, impossible démantèlement du groupe. En fait, l'annonce d'une mise sous revue stratégique de ces activités de service veut dire préparation à la, cessation, à la session et il convient de préciser que céder deux tiers des solutions clients revient à se séparer de 60 000 postes au sein des services chez Ineo, Axima, CoFeli ou Indel et surtout de compétences parfois recherchées. Ces sessions entraîneraient des milliers de suppressions d'emplois dans les opérations de session acquisition réorganisation. La direction a fait également état de nouvelles cessions, passant de 4 à 8 milliards d'euros. passant de 4 à 8 milliards d'euros. En effet, le groupe s'apprête à céder des parts dans les entreprises gazières, GRT Gas, LNG, GADF. GRDF. La CGT considère que c'est un véritable bradage social et industriel et que depuis la fusion de 2008, c'est une perte de valeur sans précédent qui s'est opérée lentement mais sûrement avec la complexité de l'état actionnaire donc décisionnaire des choix du Conseil d'administration. Le groupe Engie doit avoir les moyens de servir le pays tout entier, en participant à plus de cohésion et à l'accélération de la transition énergétique, et ainsi, ainsi éviter que la finance prenne définitivement le pas sur le social. C'est pour ces raisons que la CGT s'est opposée au projet de démantèlement et a refusé la scission des activités de service. Quelle vision industrielle de long terme Comment organiser la gestion des services publics de l'eau, des déchets, de l'énergie et des services Comment faire travailler ces services publics d'un même groupe ensemble L'État actionnaire de référence doit assurer un avenir et préserver le groupe ENGIE en lui donnant les moyens de se relancer et en parallèle lui fixer un contrat de service public autour de la transition énergétique avec des objectifs sur tout son périmètre énergie, services, eau, propreté. Face à toutes ces attaques, les fédérations CGT de l'énergie, des transports, de la construction, bois, ameublement, de la métallurgie et des services publics appellent les salariés à se mobiliser à partir du 3 novembre pour défendre leur emploi, leurs garanties collectives et statutaires ainsi que les activités des services publics de l'eau, de l'énergie, des services énergétiques et du traitement des déchets. Les fédérations syndicales et les syndicats CGT appellent les salariés sur tous les sites de travail des entreprises à participer massivement aux assemblées générales pour débattre et décider des modalités d'action et ainsi amplifier la contestation sociale pour mobiliser l'opinion publique et obliger le pouvoir et la classe politique à servir l'intérêt général des usagers et non celui de la finance.